Bonjour les amis, lorsque vous voulez trader donc euh, bien sûr moi je vous conseille d'utiliser quelques indicateurs comme, comme je le fais. Maintenant ça fait une dizaine d'années que je fais du trading sur base de l'analyse technique et j'ai un taux de réussite euh, élevé de l'ordre de 90% pour euh, mes trades donc euh, 90% comme on dit en Belgique. Mais euh, ce qui importe ce n'est pas tellement les indicateurs que vous allez utiliser mais plutôt euh, la méthode que vous allez utiliser et à quel moment vous positionnez et dans quel sens. Puisque vous le savez il y a deux possibilités, soit le marché va monter, soit le marché va descendre. Donc ce qui est très important c'est de faire une analyse de manière à avoir un maximum de probabilité pour que le marché parte dans le sens que vous avez décidé donc vous ouvrez un trade soit à l'achat soit à la vente et que le marché parte dans le bon sens dans les secondes ou les minutes qui suivent. Donc nous avons devant nous le DAX, donc ici il est en 15 minutes et nous allons faire une analyse à plus long terme. Donc ici sur la plateforme MT4 nous avons le mensuel, vous voyez, donc on voit très bien que euh, ici le marché est haussier. Donc c'est important de faire des analyses sur les différentes unités de temps afin de voir quel est le contexte du marché. Si on est dans une tendance à long terme haussière ou baissière. Donc en mensuel, donc je vais agrandir ici. Donc on voit très bien. Donc on a donc chaque bougie verte ici qui correspond à un mois. Donc ici on a une, deux, trois, quatre bougies haussières donc les dernières ne sont pas très grandes mais on est quand même toujours dans une tendance haussière. On est également au-dessus du nuage Ishimoku. Donc nous allons redescendre sur les unités de temps plus petites. Donc vous voyez que j'utilise des moyennes mobiles, j'utilise Ishimoku et euh, j'utilise également les bandes de Bollinger. Donc ce sont les indicateurs que j'utilise mais vous pouvez très bien en utiliser d'autres, j'ai aussi mon indicateur SDI ici, un indicateur que j'ai fait développer moi-même et que je vous offre avec mes formations. Donc si on descend sur le weekly, donc en weekly, donc chaque semaine, chaque bougie correspond à une semaine donc on voit également nettement on est sur un marché haussier. On a les moyennes mobiles qui haussent, on a les bandes de Bollinger qui sont haussières aussi, on est au-dessus euh, du nuage Ishimoku. Donc on a mon SDI donc ici qui est vert sur le H1, H4, D1 weekly et mensuel et puis alors ici on voit qu'on a eu quelques petites corrections, on descend sur le M30 et le M15 on est en rouge mais euh, on voit qu'à long terme on reste sur deux haussiers. Donc on a notre indicateur stochastique également qui est un oscillateur vous pouvez en utiliser d'autres ou vous n'êtes pas obligé d'utiliser un indicateur comme cela mais c'est à vous de faire la sélection des indicateurs que vous voulez, qui vous êtes dans vos prises de décision ou bien vous vous en passez ou bien vous suivez les conseils. Euh, de ceux qui, qui ont de l'expérience, moi dans mes formations donc je vous conseille d'utiliser ces indicateurs. On descend donc sur le daily, donc sur le daily donc chaque bougie correspond à un jour et on voit toujours qu'on est avec une tendance haussière, avec des moyennes mobiles euh, qui sont à la hausse. Donc on a ici la moyenne mobile ici qui est la moyenne mobile 20, la rouge qui est la moyenne mobile 50, donc, la moyenne mobile noire qui est une moyenne mobile 100. Donc, et euh, nous avons également euh, une moyenne mobile à plus court terme, donc la moyenne mobile 7 ici en turquoise. Donc, c'est avec ces, ces indicateurs que nous allons chercher à nous positionner, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, déjà en délit ici, on voit qu'on a euh, un marché qui hésite. Et on a un doji ici rouge donc qui indique peut-être que le marché euh, va redescendre. On a également un stochastique qui est très haussier ici mais il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans une tendance haussière. Donc on fait nos analyses sur nos, nos différentes unités de temps donc en H4 ici chaque bougie correspond à 4 heures. Nous sommes lundi aujourd'hui donc on voit qu'on a eu deux bougies rouges ici en 4 heures et là on a une petite bougie verte là qui euh, s'est initiée mais on a encore 3 heures donc 26 avant que la bougie euh, H4 donc, termine. Donc est-ce qu'on est dans un marché qui reprend à la hausse ou pas C'est ça qu'il va falloir déterminer si on veut se positionner. Donc on redescend sur le H1 ah, sur le H1 qu'est-ce qu'on voit On a un stochastique qui est bas donc peut-être qu'il va remonter et on a ici donc trois bougies rouges donc 3 heures ici où le marché est descendu et là on remonte, on a une première bougie verte et une seconde bougie verte et il reste donc 25 minutes ici à cette bougie verte pour se clôturer. Donc, Est-ce que le marché est en train de remonter C'est possible mais ça peut être une petite correction et que le marché va continuer à descendre. Donc c'est ça qu'il faut essayer d'arriver à déterminer. Donc si on va sur le M30, ici chaque bougie correspond à 30 minutes, qu'est-ce qu'on voit Eh bien on voit que le marché donc est descendu, puis s'il remonte il y a une remontée qui se fait au contact du nuage Ishimoku. Donc est-ce que ça veut dire que le marché va totalement euh, repousser, repousser donc les bougies ici Est-ce que le nuage va repousser les bougies et est-ce qu'on va remonter plus haut Il y a une certaine incertitude donc si vous prenez euh, un trade à l'achat, il faut bien sûr essayer de le protéger rapidement et ne pas euh, reperdre ce que, vous, ce que vous auriez gagné si vous êtes positionné à l'achat. Parce que si on descend sur le 15 minutes, qu'est-ce qu'on voit Donc sur le 30 minutes, on est bien encore au-dessus ici de, du nuage Ishimoku. Mais par contre en M15, on a cassé le nuage Ishimoku et on se retrouve sous le nuage Ishimoku. Donc si je, vais, si je réduis là, vous voyez, là on voit qu'on a carrément cassé le nuage et qu'on a ce nuage rouge ici qui indique qu'on est peut-être dans une tendance baissière. On a ici donc un stochastique qui est, qui est au plus haut, qui est suracheté. Donc peut-être qu'ici au contact de la moyenne mobile 20, le marché va être repoussé et va redescendre. Donc vous voyez qu'il faut vraiment analyser sur les différentes unités de temps ce que fait le marché et pas se positionner n'importe comment. Il est possible que le marché remonte et recasse et retourne vers le plus haut mais il est important de faire vos analyses sur du court terme également. Donc si on va en 5 minutes qu'est-ce qu'on voit En 5 minutes on voit qu'effectivement le marché est remonté mais ici il est bloqué par le nuage Ishimoku rouge donc il est possible qu'il soit chassé vers le bas par le nuage Ishimoku rouge. Donc attention ne vous positionnez pas à n'importe quel moment, faites bien vos analyses sur toutes les unités de temps. Donc ici très bien on a une, un croisement des moyennes mobiles, le, le marché est en train de rentrer dans le nuage. Est-ce qu'il va le casser Possible mais il peut très bien se retourner violemment et repartir vers le bas. Donc vous voyez on arrive ici sur un point de retournement voyez le marché il est monté ici puis il est retourné à la baisse, il est remonté ici. On a toujours quand même une tendance baissière, ici on semble redépasser ce point-là, on semble le casser mais attention il peut très bien y avoir une réaction. Donc ici on a le stochastique qui est suracheté, on peut très bien repartir vers le bas. Donc c'est important de faire vos analyses sur les différentes unités de temps. Si on va voir sur le 1 minute, le 1 minute ah, on a recassé donc, le nuage Ishimoku donc on est de nouveau haussier mais attention donc on va arriver, on se rapproche de ce point-là où le marché peut redescendre. Donc c'est tout l'intérêt de vous positionner et si vous voulez trader dans un marché comme ça, attention faites bien, faites bien vos analyses sur les différentes unités de temps et si vous prenez des trades eh bien faites-le toujours en scalping. Donc à savoir que vous vous positionnez le mieux possible par exemple à l'achat si vous utilisez un oscillateur comme le stochastique. Vous prenez votre trade lorsque le stochastique est bas ici si vous tradez à la hausse et s'il est haut ici si vous tradez donc à la baisse si vous vendez le marché. Donc c'est très important, euh, vous pouvez avoir un taux de réussite élevé mais il ne faut pas euh, vous mettre en mode espoir. Si le marché ne part pas dans le sens que vous pensiez, eh bien coupez rapidement votre perte et c'est de cette manière-là en faisant de petites pertes et de gros gains que vous arriverez à avoir des, des taux de réussite importants. Donc si vous preniez par exemple ici en haut à gauche un trade à la vente, très bien vous pouvez faire euh, un beau trade. Mais vous ne savez jamais si le marché ne va pas se retourner rapidement. Donc vous pouvez avoir un taux de réussite important, donc de l'ordre de 90% avec ma méthode. Mais euh, on recherchera bien sûr à faire surtout des trades plus longs, les garder le plus longtemps possible, en évitant donc de faire des pertes supérieures aux gains. Donc coupez rapidement vos pertes. Et faites vos analyses sur différentes unités de temps de manière à avoir un, un taux de réussite important mais surtout des gains plus importants que vos pertes. Quelle que soit la méthode que vous utilisez, quels que soient les indicateurs que vous utilisez, c'est ce qu'il faut chercher donc faites bien vos analyses sur les différentes unités de temps. Vous voyez ici sur le M30 on a 1, 2, 3, quatre bougies vertes et on sait que la tendance générale est haussière donc c'est possible qu'on reparte vers le haut mais on peut être également dans une correction puisqu'on a quand même ici vous voyez sur le daily on arrive sur un point haut, on est haut sur le stochastique donc on n'a aucune garantie jamais que le marché va partir dans un sens ou dans l'autre. C'est l'expérience et les probabilités qui vont vous dire dans quel sens il vaut mieux se positionner mais essayez toujours donc de vous positionner de manière à protéger rapidement votre position, prenez des petits gains intermédiaires et euh, coupez surtout rapidement lorsque le marché euh, part dans, dans le mauvais sens. Il vaut mieux vous repositionner rapidement euh, dans un sens quand le marché vous donne une opportunité et protéger rapidement votre, vos positions. Donc on regarde ici ce qui se passe sur le 5 minutes et sur le 1 minute donc actuellement il est ici à Tenerife il est 12h40 donc 13h40 en France. Donc vous voyez on est arrivé sur ce point ici, vous voyez ce niveau-là, on l'a quasiment touché ici vous voyez et le marché qui réagit directement à ce niveau-là. Donc c'est la raison pour laquelle moi je préfère le scalping parce que vous pouvez faire des beaux trades mais vous pouvez également euh, faire des petits trades et cumuler euh, des trades gagnants. De manière à ce que, au bout d'une journée, eh bien, vous, enfin, d'une journée ou d'une heure ou de deux heures, ce que vous voulez faire pour trader, vous aurez des bons résultats. Mais ne laissez jamais un trade perdant euh, ouvert longtemps. Il vaut mieux couper et vous repositionner après avoir pris une, une petite perte. et eh bien, vous ferez, euh, vous récupérez facilement cette perte avec un, deux, trois trades gagnants. Donc ne, ne vous obstinez pas lorsque le marché ne part pas dans votre sens, ça ne fait rien si vous vous êtes trompé. Ce qui est important c'est d'avoir un maximum de, de taux de réussite important et de gains plus élevés que vos pertes. Donc faites bien vos analyses sur les différentes unités de temps, utilisez euh, des méthodes euh, qui sont, euh, avec lesquelles vous, avez, vous êtes à l'aise Faites bien vos analyses donc vous voyez ici euh, le marché peut partir dans un sens puis se retourner rapidement. Vous voyez il y a des réactions assez rapides ici sur le DAX mais vous arriverez à des bons résultats si vous suivez une méthode euh, comme celle que je vous propose ou celle d'autres personnes qui vous donneront donc euh, non pas 100% de certitude, ça n'existe pas, mais une probabilité de gain importante en utilisant les indicateurs techniques qui vous sont recommandés. Donc voilà euh, comment moi je travaille, Donc euh, il y a des moments où les marchés sont plus faciles à appréhender que, que d'autres mais euh, on a toujours du plaisir à trader, vous ne devez pas trader forcément toute la journée, n'oubliez pas euh, de prendre du repos, n'oubliez pas que ça peut être un, une activité complémentaire, ça ne doit pas être forcément euh, votre manière de gagner de l'argent, il faut surtout un capital euh, qui correspond à, à vos capacités et à ce moment-là vous prendrez beaucoup de plaisir à trader de cette manière-là en utilisant euh, une méthode de trading efficace et utiliser donc... Euh, euh, surtout la réflexion pour ne pas euh, faire de grosses erreurs. Donc quel que soit le marché que vous utilisiez, faites toujours vos analyses sur différentes unités de temps. Donc vous voyez ici on est sur le Dow Jones en daily, on voit également qu'on est dans un marché haussier. Donc si on descend en 15 minutes, bon le marché euh, n'est pas encore euh, ouvert aux États-Unis, donc on n'a pas encore beaucoup de mouvements à cette heure-ci. Euh, si on regarde sur l'euro dollar ben c'est pareil. Donc vous voyez moi j'utilise les mêmes indicateurs mais actuellement je trade essentiellement le, le DAX et parfois le Dow Jones l'après-midi mais vous pouvez utiliser donc les mêmes indicateurs euh, la, sur l'euro dollar ou sous, sur d'autres actifs. Donc faites bien vos analyses, vous voyez ici on est, avec mon SDI on est vert sur toutes les unités de temps sur l'euro dollar donc on est également dans un marché haussier sur l'euro dollar actuellement. Donc faites bien vos analyses, tradez avec prudence, coupez rapidement euh, vos pertes donc c'est ce que je vous recommande. Donc Vous voyez ici on retourne sur le DAX, on est en 5 minutes et on a une bougie rouge ici. Donc il reste 10 secondes ici à cette bougie rouge avant qu'on ait l'entame d'une nouvelle bougie. On va voir si le marché redescend ou s'il va remonter avec la bougie suivante. Je vais voir sur le 1 minute, vous voyez on a une réaction ici. Vous voyez deuxième bougie donc qui est entamée ici en 5 minutes mais on est, on est quasiment dans le nuage, on rentre dans le nuage, on est à ce niveau-là donc c'est assez délicat ici, on ne sait pas très bien ce que va faire le marché puisqu'il peut très bien remonter. Vous voyez ici en 30 minutes on est dans une tendance haussière, on a une, deux, trois, quatre bougies haussières et sur le plus court terme eh bien on, on est sous le nuage Ishimoku donc difficile de, de se fixer euh, avec certitude dans quel sens va partir le marché. Donc si vous tradez dans une, euh, dans une situation comme ça et eh bien prenez des petits trades en scalp et euh, attendez donc des, des corrections importantes. Donc vous voyez si on regarde sur le plus long terme on a eu une correction intéressante euh, la semaine passée, vous voyez euh, donc on a eu euh, ici une correction, attendez que je regarde bien là. oui. Donc on a eu une correction ici vous voyez, une correction intéressante et puis alors le marché donc, est reparti à la hausse. Donc vous voyez ici donc chaque bougie correspond à un jour. Donc la semaine passée on a eu une correction et puis ici sur la moyenne mobile 50 donc on a eu une réaction, le marché est reparti et nous avons eu trois jours de hausse donc la semaine passée. Donc évidemment si vous vous positionnez comme cela vous voyez donc en H4 on a une belle bougie ici et là si vous reprenez le marché ici et eh bien là vous faites un très beau trade que vous pouvez garder donc euh, même plusieurs jours. Vous prenez des gains intermédiaires, le tout est d'arriver à vous positionner dans ces unités de temps donc à ce niveau-là. Vous voyez on a une belle mèche là donc vous rentrez à ce niveau-là, il faut aller chercher donc les points d'entrée sur les unités de temps plus petites et je vous explique donc quels sont les signaux dans ma formation, quels sont les signaux qui vous permettent donc de vous positionner là. Évidemment l'idéal c'est lorsqu'on a de belles réactions comme cela, soit vous prenez le trade en cours ici et vous descendez ici et ensuite donc vous pouvez également utiliser Fibonacci comme je vous l'explique donc dans mes formations où vous prenez, vous utilisez ça et vous avez des réactions, vous prenez des, des positions intermédiaires donc Fibonacci qui vous permet donc avec une bonne euh, probabilité de trouver les points où le marché va aller. Et ici bien sûr il a carrément dépassé les 100%. Donc on a dépassé les 100% et on est ici. Donc on est peut-être assez perché, Donc, le marché va peut-être redescendre, on ne sait pas ou bien il va continuer à monter. Donc on est dans une incertitude. Lorsque vous avez une réaction comme ceci dans un marché très haussier, eh bien, vous avez une bonne probabilité qu'il y ait une, une réaction à un moment donné et que le marché remonte à la hausse le tout donc est d'arriver à choper ces points-là, de rentrer, vous avez une, une bonne possibilité ici de rentrer tout au long de, de la hausse mais nous avons eu une très grosse chute, le tout était de savoir où le marché allait s'arrêter dans la chute et d'essayer donc de reprendre la hausse. Maintenant si, vous ne le, si, si le marché vous le prenez à la hausse et que malgré tout il descend un tout petit peu plus bas ben, ce n'est pas grave, vous prenez une petite perte qui sera largement compensée si vous vous mettez à, à essayer de le racheter à plus, plusieurs fois et que le marché ne vous donne pas raison immédiatement, ben, ce n'est pas grave parce que ce que vous allez gagner dans la hausse ici compensera largement les petites pertes que vous avez ici. Mais ne laissez pas euh, votre, vos pertes grandir. Si vous avez pris ici un trade à l'achat à ce niveau-là, ben, vous risquez de perdre beaucoup si vous attendez... Euh, donc le marché remonte. Donc si vous prenez un trade lors de la baisse ici et qui qu va plus bas, n'attendez ben, pas, ne laissez pas, mettez tout de suite un stop loss très rapide ou coupez manuellement de manière à ne pas euh, avoir une perte trop importante ici. Donc ce qui compte c'est d'arriver à choper donc ce retournement ici Donc sur des unités de temps plus courtes. Vous voyez ici donc on est sur le 1 heure. Si on descend sur le 15 minutes. Voilà donc il faut arriver à déterminer ces moments-là donc ces moments de, de retournement qui vous permettront de trouver donc euh, les corrections euh, les plus intéressantes. Donc c'est ça qui est important et qui vous permettront donc de faire des gains importants qui compenseront largement vos pertes. Donc ici on regarde donc on est toujours en H1, on a deux bougies haussières. Donc on va voir si le marché va remonter, soyez prudents. Donc on a un stochastique qui est bien positionné pour la hausse mais euh, donc il faut toujours regarder sur vos unités de temps différentes. Donc Vous voyez ici on remonte le long du nuage Ishimoku, vous voyez en 15 minutes mais on est sous le nuage ici donc prudence, prudence donc on continue à rentrer dans le nuage ici mais on a quand même un point un, un point ici qui peut être un point de réjection du marché, il peut redescendre donc il faut être prudent, prudent, prudent donc c'est ce que je vous recommande. Voilà j'espère que cette analyse vous sera utile, vous aidera dans, dans votre réflexion avant de vous positionner euh, donc sur un marché. Faites bien vos analyses sur les différentes unités de temps et vous pouvez donc avoir des taux de réussite importants mais euh, lorsque le marché est indécis comme ça, prenez plutôt des, des scalps que des trades à long terme et n'oubliez surtout pas de toujours mettre un stop loss et de toujours couper rapidement vos pertes. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, de très bons trades. Mettez un pouce vers le haut si vous appréciez mes analyses, partagez la vidéo. Et je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. J'essaierai de vous donner encore régulièrement de très bons conseils. À bientôt, au revoir.